Et j'ai remarqué quelque chose, euh, donc tu vas confirmer euh, que je n'affabule pas. Euh, j'ai deviné un truc chez toi en 10 minutes. En peut-être même moins que ça, je pense. <rire> Dès l'instant où j'ai expliqué, euh, je crois que c'était sur une phrase ou deux, euh, tu, as, tu, as, tu as répliqué il y a quasi immédiatement. Et je t'ai dit quoi Et tu m'as dit qu'a priori, euh, j'avais le, tout, toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle euh, un surdoué. ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de... dominante. Comment elle s'appelle, ouais, votre fille Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit, okay. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Alors, qui va là, je te prie Alors, euh, je m'appelle euh, Romain, du coup. Ok, Romain, vas-y, résume à peu près ce qu'on s'est dit en dans l'intervalle de, de 10-15 minutes, le tout en 30 secondes. Alors donc Romain, 34 ans, donc j'habite dans une ville de taille moyenne. Euh, je suis quelqu'un qui est très passionné euh, depuis toujours. J'ai toujours eu une, une grande passion qui était l'aéronautique euh, et en fait ça s'est transformé, résumé dans ma vie pour une passion pour euh, pour on va dire des sujets très très pointus, très techniques en général. Euh, donc du coup pour résumer aussi, je te connais depuis, le, depuis début mars euh, sur YouTube et je suis devenu VIP intégral depuis le 9 avril, soit un mois plus tard. Voilà. Soit le surlendemain de mon anniversaire. Tout à fait. Voilà, je t'ai demandé, donc initialement cette conversation n'avait pas pour but d'être enregistrée Premièrement parce que c'est l'heure de dîner et puis parce que tu m'avais dit que ce serait une, une simple présentation générale Je t'ai demandé l'autorisation d'enregistrer, ce que tu as accepté d'ailleurs J'ai tout à fait accepté et j'accepte euh, que, que... Ouais, oui, que j'accepte qu'effectivement cet enregistrement soit utilisé si tu le souhaites eh bien, c'est bien gentil. D'ailleurs, je commence à avoir une récurrence, que je n'avais pas assez d'items, enfin, je n'avais pas assez de phénomènes pour la noter auparavant. Je commence à voir que beaucoup, dans les, ceux qui acceptent d'être diffusés, il y a une surreprésentation d'hommes, autrement dit, même, à la pro, même au prorata de mes appels, même en tenant compte qu'il y a moins de femmes eh bien il y en a quand même beaucoup moins de femmes qui acceptent d'être diffusées, elles ont toujours la trouille ou peur d'être ridicule, peur du ridicule, tu vois, encore une fois, dès qu'il faut affronter le, le, la logique et, et s'exprimer et, et, et potentiellement être jugé par quelqu'un qui, je le répète, n'est ni bienveillant ni malveillant, qui est neutre, il n'y a plus personne, il hein. y a beaucoup plus d'hommes qui acceptent que de femmes, et encore une fois je répète au prorata, hein, ne me dites pas oui c'est normal, tu as plus d'hommes dans ta base oui merci je suis au courant, même au prorata on pourra diffuser des statistiques peut-être un jour hein. ça pourrait être euh, intéressant il faudra demander à Mathieu de Londres de s'en occuper mais il est occupé en ce moment, il, je crois qu'il a, a plus le temps euh, donc je t'ai demandé, de, à, à, demandé à diffuser pourquoi Parce que euh, pendant que tu te... Je notais des, des points mentalement de ta présentation, comme je fais toujours. Je note soit par écrit quand il y a un problème très com complexe, enfin là il n'y a pas de problème, donc je prenais des, des notes mentales. Et j'ai remarqué quelque chose, euh, donc tu vas confirmer euh, que je n'affabule pas. Euh, j'ai deviné un truc chez toi en 10 minutes. Peut-être même moins que ça, je pense. <rire> Dès l'instant où j'ai expliqué, euh, je crois que c'était sur une phrase ou deux, euh, tu, as, tu, as, tu as répliqué quasi immédiatement. Et je t'ai dit quoi Et tu m'as dit qu'à priori, euh, j'avais le tout, toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle euh, un surdoué. Voilà. Et tu m'as répondu quoi Que tu avais fait un test Quand Et combien Et tout ça alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais à peu près 12-13 ans, euh, donc j'étais au début d'Internet, de, de, et à l'époque, bah, on pouvait faire des tests de QI sur Internet, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, bien entendu, mais... Ah. Euh, a priori, on a ouais, justement... perdu un tout petit instant, répète juste la, les derniers mots, la, la dernière phrase. À partir de où euh, Test de QI sur Internet, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Donc à partir d'un Internet, j'ai fait un test de QI, donc ça vaut ce que ça vaut bien évidemment, et les résultats qui en étaient ressortis a priori montraient que j'avais un QI supérieur à, à la moyenne en tout cas. Donc ça ne m'a rien appris à l'époque, juste que voilà, bon, j'avais un QI de 141, 142, je ne sais plus exactement, mais ça ne me disait rien de plus à cette époque-là. Est-ce que tu te souviens euh, si c'était particulièrement développé dans la partie verbale, dans la partie euh, logique ou dans la troisième partie qui s'appelle euh, je ne sais plus comment En gros c'était dans les maths, dans, dans le verbal ou dans l'intuition euh, je, je ne saurais plus te dire honnêtement puisque c'était il y a pas mal d'années maintenant. Okay. Par contre je me souviens vraiment que c'était quelque chose qui était assez long puisque ça avait duré quand même quasiment une heure, et demie ou deux heures. Et, euh, et je me souviens que ça a intrigué beaucoup euh, mes parents à l'époque surtout mon père qui m'avait vu en direct, et il se posait la question pourquoi j'étais allé faire ce, ce genre de, de test-là. Euh, si tu me permets, du coup je peux continuer sur une anecdote. Qui peut oui, être intéressante. juste un instant. Euh, qui qui, qui a, a, avant moi et à part moi, euh, qui l'avait décelé comme ça en 10 minutes Alors aussi rapidement, personne. Euh, donc c'est là où c'est très intéressant. Maintenant, il y a, y, a, y a une chose qui est intéressante, c'est que j'ai un, un, un bon ami à, à moi, euh, François. Il se reconnaîtra sûrement, euh, qui a un petit peu le même profil que moi et on s'entend excellemment bien. Euh, c'est une personne qui est beaucoup plus âgée que moi euh, et, euh, et il a un petit peu ce profil-là, touche à tout, où euh, en fait, il est capable de me suivre sur à peu près n'importe quel sujet. Et c'est, je pense. C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien, c'est qu'en fait, on a des sujets de discussion qui sont très très variés. On ne parle pas forcément de geekerie ou de choses-là, mais on, on a des sujets qui sont vraiment très variés. Mais ça un surdoué n'est pas, pas forcément coin, un geek. Hein. Voilà, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. dit. Non, non, Et je euh, m'adresse pas, ça pas à toi, je m'adresse à l'audience pour leur éviter de faire des raccourcis abusifs. Alors, une chose qui, est, qui qui va qui va justement étayer ton ton analyse que je voudrais faire partager, c'est euh, à l'époque où j'étais euh, au collège euh, de mémoire, c'était à peu près en cinquième. C'est quelque chose que je n'ai découvert que des années plus tard, c'est-à-dire euh, bien après l'âge adulte. Il s'est avéré qu'en fait, j'avais un ennui, mais vraiment profond, quand j'étais quand j'étais à l'école. Et euh, en fait, ce qui se passait, c'est que bah, j'avais apparemment de l'intuition, puisque je réalisais beaucoup d'exercices de, de, scientifiques, maths, physiques, etc., euh, très facilement, sans, sans avoir besoin de réviser ou ce genre de choses. Et, euh, et il est arrivé un moment où je m'ennuyais vraiment fortement. Et donc, j'ai appris plusieurs années plus tard qu'à cette période-là, les, les professeurs de mon collège euh, se sont réunis et ont convoqué mes parents. À l'époque, euh, il y a certains professeurs qui ont noté la chose, qui ont vraiment, euh, là pour le coup, ils ont une vraie plus-value en tant que prof. Hein, ils n'étaient pas juste là pour réciter un cours. Ils ont, ils ont analysé. Euh, Ma personnalité. Et ils ont dit à mes parents :« Écoutez, on a l'impression qu'il qu se fait chier clairement. Donc, euh, on pense qu'il a rien à faire dans cette classe parce que parce qu'il nous sort des, des, des analyses ou des, des exercices en deux temps trois mouvements. Et on pense qu'il a rien à faire là. Et euh, certains professeurs ont souhaité me faire euh, sauter une classe, comme on dit. A priori, peut-être même deux. Et donc, je n'ai appris que des années plus tard que, en fait, mes parents avaient refusé. Et donc, j'ai dû me, me traîner encore euh, cursus en cursus, c'est-à-dire d'année de, de, de scolaire en année scolaire, encore avec cet ennui profond. Et euh, je me suis retrouvé euh, plus tard euh, en échec scolaire au baccalauréat alors qu'au final, je suis... En oui, alors, je me, euh, de, euh, je, je me permets de... Je me permets de t'arrêter, ça va toujours faire râler oui. les fâcheux, mais enfin, en même temps, ça, ça je suis quand même la seule chaîne YouTube de tout Internet où on se plaint quand le propriétaire de la chaîne parle. <sut> <sut> <sut> C'est quand même le mec, c'est sa chaîne, mais il parle trop. Bah ouais, en même temps, c'est. C'est ça. Ne parle pas, Stéphane. Hein. Voilà, c'est ça. Qui... Euh, c'est la libre antenne de, de, de, de, de Fun Radio, sinon. Euh, enfin, en tout cas, de, de l'époque. Non. Alors, j'aimerais expliquer quelque chose pour ceux qui n'ont jamais réussi. Je vais expliquer en deux temps trois mouvements pourquoi les surdoués sont en échec scolaire. Parce que ça, c'est toujours l'excuse de finalement euh, ceux qui n'ont jamais rien compris à ce. C'est pas un mouvement, mais enfin ce. Ce, ce corpus, ce, ce, ce, cette catégorie d'élèves de, de, euh, et euh, qui leur dénie, justement, euh, qui leur nie le titre de, de précoce euh, au titre qu'ils n'ont pas performé dans les notes. En fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est super simple. C'est que comme tu comprends plus vite quand tu es attentif, tu, par bonne volonté, au, au début, au tout début où l'explication le, commence... Tu, tu te donnes et tu écoutes. Je, je, je ne connais pas, en tout cas, je n'ai pas côtoyé dans toute ma scolarité ni rencontré personne euh, de cette, euh, on va dire, de, de, de, de, qui, qui, qui, pose, qui, qui dispose de cette faculté et qui, dès la, la première heure de la première, du premier mois, du premier trimestre, du premier cours, soit arrivé, renfrogné, buté, avec l'idée de tout casser. Non, on commence de bonne volonté. Et on, on écoute et on est concentré et on a son beau cahier. Le problème, c'est que comme, quand on écoute attentivement, puisque l'intelligence, comme disait Cochet, c'est l'écoute. Hein, les fous, ils perdent les, ils n'entendent plus rien, ils ne comprennent plus rien, ils ne sont pas attentifs. Tout le monde remarquera d'ailleurs que j'utilise le même téléphone que d'habitude, le même WhatsApp que d'habitude, le même micro que d'habitude, et bizarrement, tu ne m'as jamais demandé de répéter. Moi, je t'ai demandé de répéter à un moment parce que il y a, on, on témoignera que ça a vraiment coupé il n'y avait plus de son problème de connexion oui, tout mais quand nous nous sommes légèrement sur quelques secondes quand il y a eu un crossover c'est à dire quand tu as légèrement parlé sur ma voix ou quand j'ai parlé sur ta voix je l'ai fait exprès d'ailleurs j'ai mordu sur ta réplique beaucoup de plus d'une seconde pour voir si tu allais me dire ah quoi, pardon j'ai pas, pas entendu et non tu ne l'as pas fait et tu remarqueras que les autres, enfin beaucoup d'autres en tout cas, ils ne sont pas capables de finir leur phrase en écoutant ce que dit l'autre. L'intelligence, ça commence par l'écoute. Écouter, lire et retenir. Hein, la phrase d'Alain, Alain Émile-Auguste euh, Chartier, le philosophe, dans cette pièce, il y a une personne qui sait et 30 qui ne savent pas. Votre métier, pour l'heure à venir, pour l'heure qui vient, qui va s'écouler, c'est d'écouter ce que je dis, d'essayer de comprendre et d'essayer de retenir et tout par delà. donc comme tu es intelligent tu as l'écoute comme tu as l'écoute ça veut dire que tu saisis très vite le message qu'on essaie de te transmettre s'il est clair et comme ce n'est pas le cas des 29 autres de la classe je ne sais pas si on est encore 30 euh, à mon époque on était plus ou moins 30 en classe j'imagine que ma maintenant de, ça doit être 40 ou 50 mais enfin à l'époque on était 30 comme ça n'est pas le cas des 29 autres le professeur est obligé parce que c'est une attitude de mimétisme quand tu parles en public, même moi je le vis en séminaire, tu es obligé de te niveler sur les plus cons. Il est très difficile de les abandonner à leur sort parce que ensuite leur langage corporel, leur attitude globale devient rétive. Et en fait, ils t'empêchent d'avancer. Donc tu es obligé pour les emmener avec toi de ralentir. Donc le l'intelligent, du coup, se dit, bon, allez, là, euh, je suis concentré, j'attends, il ne se passe rien. Donc, il décroche quelques instants. Il décroche quelques secondes ou quelques minutes, parce qu'en fait, il voit bien qu'il a, il a un train d'avance, et il attend que le train suivant passe. Mais comme, en décrochant, il part dans une autre pensée et qu'il rêvasse, il, il, certes, le train le rattrape, mais il loupe le train. Et donc, il se retrouve à passer de deux minutes, de, on va dire, de une minute, une minute et demie, deux, trois minutes maximum d'avance sur l'explication de, de la prof, à deux, trois minutes de retard. Et, et, par, et, et par répétition, tu m'entends toujours Ça fait un bip euh, étrange, là. Je, je t'entends, voilà. effectivement, il y, y a eu une coupure encore. Et, par, en, ouais. et, et, par, et, et en fait, c'est ce schéma répété, qui à un moment, par accumulation de retard de 2-3 minutes, finit par le décourager, et à la fin, il, ça fait un retard de 30-40 minutes, et à la fin, il n'écoule plus rien, et il dit « bon, ben, je rattraperai le cours chez moi ». Et puis après, le même phénomène se répète à l'échelle des cours à la maison, c'est-à-dire qu'il y en a un on se dit « bon, ben, finalement, c'est parfaitement rattrapable ainsi, donc ce n'est pas la peine que je me prenne autant la tête ». Et donc après, on n'a plus un jour de retard, on a une semaine de retard, et après, on a un mois de retard, et après, on a une année de retard. Voilà, c'est ça, en fait, le, le, le, le fonctionnement des, des surdoués qui sous-performent à l'école. Et bizarrement, c'est très simple à expliquer, mais je ne l'ai jamais lu et jamais entendu. Alors, il euh, y, y a très sûrement de la, de la, de la, de la littérature là-dessus. Malgré tout, ce que je, ce que je regrette, c'est que en fait, aujourd'hui, on soit dans un système scolaire qui, qui essaie, en fait, d'appliquer une méthode à une, une j'ai pas envie de dire une infinité, mais pas loin de, de façons d'apprendre et de comprendre. Et, euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a, y a pas une méthode qui convient à tout le monde. C'est relativement compliqué. Et moi, ce qui est certain, c'est que dans mon cursus scolaire, puisque je, je, malgré mes échecs, j'ai quand même tenté d'aller en faculté, en université. Et, euh, et en fait, malgré ça... En fait, je me suis toujours retrouvé en, fait en décalage avec le système scolaire. C'est-à-dire que jusqu'en université, ça m'est arrivé où, par exemple, j'avais une prof de cours magistral qui nous expliquait des cours de logique. Euh, son cours était incompréhensible, honnêtement, pour moi en tout cas. Et j'ai eu beau poser la question plusieurs fois, « Excusez-moi, madame, je n'ai pas compris ce que vous pouvez m'expliquer. Quand on te dit en face, mais non, mais le cours, je ne le fais pas pour que vous le compreniez, vous prenez des notes et vous le comprendrez chez vous. » Ça pour moi, c'est pas logique. Donc euh, s'il y a un cours, c'est pour qu'il y ait une interaction. Euh, donc voilà. Donc clairement, ce genre, ce genre de méthode-là, de méthode c'est des choses qui ne me correspondent pas. Et euh, en fait, ça m'a poursuivi en fait, euh, tout au long de, ma, de, de mes études. Et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de mal en fait, avec les études supérieures. Euh, ce que, ce que... Alors, des études, des études supérieures, Dieu sait que j'en ai fait un, un certain nombre d'années. Euh, dans des formations et des filières quand même assez sélectives. Euh, je n'ai jamais entendu ce type de raisonnement. Écoute, malheureusement, moi je l'ai déjà entendu. Alors, est-ce que je suis mal tombé Ni en classe préparatoire, ni pas. en école d'ingénieur, ni à Sciences Po. Si, si, si, euh, si tu vois, si je, si je remonte un petit peu dans le temps et on repart sur le collège-lycée, euh, autant j'ai eu des professeurs qui étaient exceptionnels, c'est-à-dire que c'était vraiment des gens qui avaient compris mon profil, qui ont essayé de me soutenir. Et autant il y avait des professeurs, euh, notamment euh, une prof de français à l'époque, qui a été juste complètement odieuse, peut-être malgré elle, mais en tous les cas elle a eu un comportement qui était horrible. Ouais, moi aussi j'en ai eu une, c'était Mme Joubert. <rire> Moi, je ne me souviens plus son nom, honnêtement, elle m'a marqué juste comme ça, mais euh, par exemple, donc pour l'anecdote, euh, j'avais 4 de moyenne toute l'année, euh, je crois que c'était en seconde ou en première. En hein, français C'est en première qu'on avait. En français, j'avais 4 toute l'année. Ah, et pourtant, j'avais pas coulé, mon concours. Bon. Non, non, mais c'est ça, mais pour l'instant, pour, pour autant, j'avais l'impression de, de, de, de lire, de, voilà, de, j'étais aussi passionné de théâtre à l'époque, donc je lisais beaucoup le théâtre, et, euh, et écoute, épreuve anticipée. Euh, donc épreuve écrite et euh, de français euh, je sors de l'épreuve en, en étant sûr et certain de l'avoir raté je me dis vraiment j'ai fait une mauvaise copie je sors de là, j'ai 15 sur 20 je me dis c'est pas trop même, mal même, même correcteur mal quel... euh, alors non je ne sais pas si c'était le même correcteur je pense pas, mais en tous les cas je passe de 4 de moyenne toute l'année à 15 sur 20 déjà c'est quand même relativement étonnant alors que ouais. j'ai eu l'impression de donner le, la même chose de moi, et J'arrive à l'oral. Là, je fais une prestation qui me semble somme toute moyenne. Et la personne euh, me dit « Écoutez, vous avez beau avoir un profil scientifique, euh, je pense que vous auriez tout à fait eu votre place dans une section littéraire. » Je lui dis « Écoutez, c'était absolument pas mon but, hein, mais c'est très gentil. » Et je sors de là avec un 18. Donc, je, je retourne voir mon ancienne professeur de français, tout fier de moi, en lui disant bah, « Écoutez, regardez les notes que j'ai eues, tout fier. » Et là, elle m'a sorti cette phrase qui m'est restée gravée à jamais. C'est mais alors, c'est que tu étais capable. Et alors ça, ça m'a ça m'a marqué d'une force. Mais tu imagines même pas. C'est « Mais alors, tu étais capable. Mais oui. Oui, c'est cap Captain Obvious, ta, ta prof de français là, c'est Madame Madame La Palissade. Mais alors tu étais capable. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a complètement. Euh, <rire> voilà, ça m'a désarçonné quoi. Enfin bref, donc du coup pour pour continuer un petit peu là-dedans, voilà, j'ai toujours eu ce profil-là, un petit peu, on va dire un peu en décalage avec le, le milieu scolaire. Malgré tout, euh, je suis capable de m'intéresser dans des sujets euh, relativement techniques, relativement pointus. Euh, et, euh, et et aujourd'hui, euh, en fait, ça, ça ça en vient en fait à me me créer des problèmes, j'ai l'impression, puisque au niveau social euh, j'ai beaucoup de mal à trouver des gens qui ont des, des centres d'intérêt similaires aux miens, enfin des sujets. Ah, ça y est, ça a recoupé un instant. Je mets tout le monde en attente, le temps que tu réapparaisses. Plouk plouk. Ça y est, c'est revenu. Voilà, Donc on t'a perdu, Donc, on t'a perdu à trouver des sujets. Donc voilà, c'était trouver des sujets, euh, des centres de, de, de des sujets d'intérêt euh, semblables, euh, alors techniques ou pas, hein, c'est pas forcément de la grosse guiquerie, euh, mais en tout cas des fois qui ont, qui ont cette curiosité pour aller creuser un sujet et pour pouvoir débattre. Et ça, c'est un gros problème pour moi aujourd'hui, c'est trouver des gens qui ont envie de débattre et qui sont capables de tenir un argumentaire et pour moi c'est vraiment très très compliqué et donc du coup de fait, compliqué de se faire des, des amis et, et compliqué d'avoir des, des, des, des relations tout simplement quoi. Ah ben, ça c'est le drame du, du surdoué en fait c'est que le, la répartition statistique des QI ben, c'est forcément une courbe de gauche sur la population et le non-dit dramatique, euh, non dramatique de l'intercommunicabilité c'est que euh, tu ne peux être bien sans faire trop d'efforts, de, sans trop grimacer ou te, ou te grimer ou te brimer, qu'avec, on va dire, plus ou moins 15 par rapport à toi. C'est-à-dire que à, à, à, à 100 de QI, tu vas être tout à fait à l'aise, sans effort, avec des gens entre 85 et 115. Éventuellement, tu peux pousser jusqu'à 120. Mais entre 100 et 140, il va y avoir un certain nombre, enfin, il y a un nombre phénoménal de vos préoccupations qui divergent. La, la façon dont vous gérez votre temps n'est pas la même, la, ce, qui vous pré, ce qui vous préoccupe, qui vous effraie, qui vous rassure respectivement n'est pas la même chose. Et donc, la communication sur le long terme est impossible, sauf euh, sur des phases de recoupement très euh, bornées dans le temps, hein. C'est-à-dire un moment, un rendez-vous, une tâche à mener à bien ensemble, on va faire semblant, on va y arriver. Mais en réalité, l'amitié, ce n'est pas quelque chose où on se contraint à faire semblant, parce que ça ne tient pas sur une vie. L'amitié, à un moment, l'autre nous connaît dans notre pente, hein, notre penchant le plus, le plus faible. Et c'est le drame de l'intelligence, c'est que ça cloisonne en fait les relations et que ça t'empêche de te relâcher avec quelqu'un qui a plus ou moins, qui est loin de toi, en valeur absolue, à plus de 20. Je dirais même, pour être Si on veut être utopiste et positiviste, je dirais, on va dire 25, et si on veut être un peu tragique, on dirait 15. Alors après, c'est... Euh, pardon, je te, je te coupe, mais... Non, non, tu ne me euh, coupes pas, j'avais fini. <rire> c'est... Euh, ce, ce qui est compliqué, en fait, moi, dans ma position, c'est que je ne me sens absolument pas supérieur aux autres. C'est pas, pas, pas la question... Surdoué, non, non mais, mais... mais... ce que je veux dire, c'est que quand, tu, quand on, on entend dire surdoué, surdoué il, y a le, il, y a le, il y a le préfixe sur, c'est-à-dire au-dessus. Et moi, ça a toujours été l'inverse, c'est que je me suis toujours senti inférieur aux autres. Oui, mais c'est parce que là, tu et rajoutes euh... une, une couche, une construction sociale inutile. Il y a des gens qui courent le sprint en 10 secondes, il y, a des jours, il y a des gens qui courent le sprint en 13 secondes, et il y a des gens qui courent le sprint en 1 minute. On ne dit pas de ceux qui courent le sprint en 10 secondes qui sont sur rapides. Oui. À, à, à, à, un jeu, à un jeu vidéo, il y a des gens qui, euh, qui déjouent le, le, le, les épreuves, en. il euh, y a même des concours de ça, en quelques, quelques heures, quelques jours, et puis il y a des gens qui n'arrivent jamais à la fin. Ben, C'est pareil L'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes en dépa, en, de façon la plus efficace et pertinente possible. C'est-à-dire, comme on appelle en, en science, de, en, en, en ingénierie, on dirait euh, développer des solutions élégantes. C'est-à-dire ne pas sortir un bazooka pour tuer une mouche. Euh, et, et, et, et, et en fait, l'existence... C'est pour ça que l'école prétend t'y préparer, mais qu'elle ne t'y prépare que partiellement. Qu'est-ce qu'on fait à l'école, au concours, au contrôle En maths, on résout des problèmes, les problèmes de maths. C'est pour te préparer à résoudre les problèmes de la vie. Comme dit Jean Covici, euh, Dieu Jean Covici, euh, il dit pas seulement qu'il faut formuler euh, clairement, il dit également que euh, euh, l'enjeu de l'existence c'est répondre à des problèmes qui, un, sont mal posés, et deux, qui admettent plein de solutions. Et le, la, la limite de l'école, c'est que le problème est trop bien posé et qu'il admet une solution unique, parce que s'il en admettait plusieurs, ça voudrait dire que ce serait trop compliqué pour le prof de noter. Alors C'est déjà plus ou moins le cas, puisque de ce que je ce que je sais, c'est que même sur une copie de, de physique chimie, c'était d'ailleurs une, une de mes professeurs de physique chimie au, au lycée qui nous avait avoué ça, elle nous avait dit que sur des commissions d'harmonisation, donc pour le baccalauréat, sur une copie de physique chimie, il y avait des écarts, je crois que c'était de l'ordre de, de, ça allait de 8 à 15. C'est-à-dire que c'est quasiment du simple au double sur une copie de physique chimie. Sur une copie de niveau moins bac probable. ouais de niveau bac, ouais. alors après c'était à mon époque, ouais. Aujourd'hui, ils ont réussi à harmoniser un peu différemment. J'ai un petit doute. Elle nous avait avoué ça, j'avais un doute honnêtement, mais elle nous a avoué ça, honnêtement c'est quand, quand même assez... Euh, j'ai un petit assez, doute, euh, j'ai un petit assez, doute. C'est assez difficile. Enfin bon, donc, vrai donc, vrai. donc euh, le, le, le drame, non mais là n'oublie pas qu'on ne se parle pas qu'à deux, on parle également à 20 000 personnes. D'accord, dont, dont, dont certains n'ont aucune idée de ce que je dis. Enfin, en tout cas, euh, chez qui ça ne, ça ne résonne pas, ça, ça ne fait écho à aucun cas vécu. Il faut toujours se demander qu'est-ce qui en fait cas, écho à des cas, cas vécus et en inventer en le cas pas échéant. Pas oui, mais ils n'auront ils pas la mémoire d'y revenir quand ils le vivront. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas payé le truc et ils n'ont pas investi dessus. Toi, tu l'auras par rapport à tes séminaires parce que tu les as payés et quand tu vivras la situation correspondant à un cas théorique de séminaire, tu t'en souviendras parce que tu as mis les ronds et le temps et l'investissement dessus pour y revenir. Quelqu'un qui a simplement gobé de façon distraite une vidéo gratuite sur YouTube ne reviendra pas sur cette vidéo dans un an ou deux, quand il vivra la chose. Donc, le, le, le problème, du, du, le problème du, du don, de la douance, euh, du zèbre et du surdoué, tous, tous ces termes étant synonymes, est en réalité le problème de tout le monde Seulement, il est plus aigu chez le surdoué parce qu'il est plus excluant. Euh, quand tu es quand tu es moyen, la moyenne étant par défi, par, euh, par construction même construite autour du chiffre 100 arbitrairement. Quand tu es moyen, on va prendre l'hypothèse optimiste des, des, de l'écart type de 25, d'accord uh -huh. On va dire, enfin, c'est pas vraiment l'écart type au sens mathématique, mais bon, on va dire que on va on va on va être gentil et on va dire qu'à 100 tu vas aimablement converser avec des gens entre 75 et 125. Ce qui est déjà, à mon avis, trop grand, parce que tu es plus sur du 85 115 enfin, soyons, soyons gentils, soyons braves, disons, disons 75-125. Sur la gamme 75-125, tu couvres statistiquement quelque chose comme 92 ou 94, si je ne m'abuse, pour cent de la population. Oui, C'est une courbe en loi normale, voilà. donc, du coup, effectivement, tu es super beau. Donc par construction même de la courbe, tu dois être à 92, 13, 14%. Donc par définition, le nombre de personnes avec qui tu ressens viscéralement cette sensation d'incommunicabilité est trop faible pour que... enfin, c'est insignifiant, c'est-à-dire que ça va se produire si rarement que tu vas, le, tu vas ranger ces, ces histoires au rang d'anecdotes, en disant, bah oui, effectivement, euh, l'autre jour, là, il y a un mois, je sais plus, euh, j'étais avec quelqu'un au bureau, et puis, euh, il m'a regardé bizarrement, et puis, il, il a fait une blague que qui n'était pas drôle, et puis, euh, il m'a dit que j'avais qu'à lire le mode d'emploi, voilà, euh, quel, quel, fa, quel relou, euh, quel fâcheux, enfin, personne dit ça, mais quel relou, et voilà et, et, et en fait, le mec t'a pris pour une grosse conne ou un gros con, et, mais c'est tellement rare, si tu veux, puisqu'on recouvre 92 ou 14% de la population, qu'on range ça dans le rang des, euh, encore une fois, des, des, des psychodrames de la vie quotidienne, des, des emmerdeurs, etc. Quand, par contre, tu es, euh, as la chance ou la malchance, d'être euh, à, mettons, comme toi, 142. En gardant mon même écart-type, ça veut dire que tu vas commencer à t'agacer de quelqu'un ah, 127 Ah, ça y est, c'est le CRIF et la DGSI qui nous écoutent. Un instant, allez, voilà, ça y est, c'est reparti, c'est reparti. reparti. Donc, je vais commencer à... Donc, si, si en, en admettant que ton test internet soit, soit exact et qu'effectivement tu sois affublé d'un 142 et en, admet, et en conservant ma, mon, mon pseudo-écart type là, de, de plus ou moins 25, ça veut dire que à partir de 120-125, 127, tu vas commencer à ticker. Donc ce qui veut dire que tu t'exclus par construction même de, 80, de 90% de la population en fait. Même, même plus de 81, tu vois, tu, tu, tu ne peux entre guillemets communiquer sans effort qu'avec la, la, le, le, le, la fourchette euh, 127 euh, au max, quoi. Et donc c'est pour ça que on reconnaît l'intelligence. C'est là que je voulais en venir. On reconnaît l'intelligence non pas à la performance, mais à la nature et à la, et à la fréquence des agacements des gens. C'est toujours comme ça que je m'y prends, et ça ne manque jamais, tu vois, je t'ai grillé en 10 minutes, mon garçon. Ah oui, mais même, même plus vite que ça, enfin, je, là, je ne sais pas si l'enregistrement le, le, témoignera de ça, puisqu'au final, je, on a passé quelques minutes à faire mon introduction, etc. Non, et non, on n'était pas enregistré à ce moment-là, c'était avant, euh, je, je n'enregistrais pas. C'était... Ça s'est passé, passé beaucoup plus vite que ça. Je pense Il, en une phrase, tu as, as tiqué sur le, sur le mot. Quoi. Il a suffi que tu me dises quelle situation de la vie t'agace, qu'est-ce qui te déplaît, qu'est-ce qu qu que tu juges intolérable. Et à cette séquence-là, j'ai reconnu. On, on, ce qu'on ne qu comprend pas, c'est que les gens qui s'agacent, s'agacent, un, à juste titre, quasiment personne ne s'agace sans aucune raison, ça n'existe pas. Et deuxièmement, il s'agace par l'effet de répétition. Pourquoi Parce qu'une fâcherie, la première fois, n'est pas agaçante. Quand, quand une mésaventure t'arrive une fois, t'es pas agacé. Non, c'est... Ça t'arrive euh, une fois, euh, bon, bah... Euh. Ouais. Euh, et, et, la troi et la troisième raison pour laquelle le, le surdoué s'agace très souvent et on ne comprend pas, c'est parce qu'il compare la, la version médiocre de ce qui vient de se passer à tout ce qui aurait pu être fait beaucoup mieux et beaucoup plus simplement en, en, en faisant les choses bien. Ce qui est insupportable, c'est la médiocrité en fait. Et, ça, et la médiocrité, c'est simplement que tu as quelqu'un qui a rendu très compliqué et très laid et très médiocre une, une interaction qui aurait pu être très simple, très efficace et très relaxante pour tout le monde. Et quant à ces critères-là, c'est-à-dire la répétition, le côté euh, « pourquoi compliquer un truc qui aurait pu être très simple ?» Et le troisième critère que j'ai oublié, euh, tu peux quasiment être certain que la personne ait, euh, a, a, a ce, cette histoire de QI euh, supérieur à… C'est 120 ou 125 Comment est construit le modèle C'est 125, je crois. Hein. Euh, ou 130, bon, je sais plus. Euh, non, c'est 130 Je ne sais plus. Bon, bref. Le, le, le, QI, le QI qui m'était annoncé Non, non, non, non le, le, la, la borne inférieure. À partir de combien tu euh... es considéré comme… Euh... J'en okay. Honnêtement, c'est quelque chose qui... Entre 120 et 130. Entre 120 et 130. Oui, possible, honnêtement, je, je t'avoue que je, je ne sais pas. Et en fait, euh, j'ai même eu un sentiment de rejet par rapport à ça, parce qu'il y a des personnes qui, qui ont toucher on va dire, du, du doigt très très très loin en disant oui, pot potentiellement, on ne sait pas si potentiellement il n'est pas surdoué. Enfin, ça a toujours été très loin, mais je m'en suis même, euh, j'ai essayé de m'en départir, même de, de refuser ça en me disant si on me dit un jour qu'en fait je suis surdoué, ça veut dire qu'en fait je ne suis pas normal. Donc ça veut dire que je suis, si je suis différent, c'est que je suis inférieur. Et c'est ouais, vraiment ce sentiment-là qui m'a toujours... Oh oui, j'ai une amie, euh, une de mes meilleures amies, qui est assurément surdouée. C'est évident, évident que si elle passait le test, elle, euh, elle aurait, elle aurait pu de 130, j'en je, je mettrai ma main au feu. Mais elle ne veut pas le faire, parce qu'en fait, elle a peur du résultat. C'est ça, et j'ai toujours eu ça. Et euh, peut-être qu'un jour, il faudra que je, je, je m'y confronte pour essayer de comprendre, plus que pour, euh, pour une, une espèce de guéguerre d'ego, de, mais... Euh, mais c'est plus… Oh ben alors vraiment, tu peux, tu peux laisser tomber sur l'ego, comme dit coach YouTube, ça n'impressionne que toi. <rire> oui, alors là, là s'il y a, que si que y a que vraiment, que... mais alors vraiment, s'il y a un capital au monde que, dont les, dont, là, qui fait mouiller, qui a jamais fait mouiller aucune femme, c'est bien le QI. Ah oui, mais ça, j'en je, je, ai, ai euh, aucun doute. Là, en revanche, la réification du QI, c'est-à-dire sa traduction sa transformation dans un prix, dans une attribution, dans, une, dans un galon, dans une récompense, reconnaissable de tous et aux yeux de tout le monde, genre prix Nobel ou quoi, là, oui, j'imagine, sans doute. Mais le QI comme capital froid, c'est-à-dire comme, comme potentiel intellectuel brut, vraiment, ça n'intéresse que toi, mon garçon. Mais vraiment que toi, ça, ça, ça, ça n'impressionne personne. Alors là, tu, tu, es, tu, or, tu orientes sur, sur les relations hommes-femmes. Donc si tu le permets, je vais, je vais un petit peu développer ce, ce point-là à quelques minutes. Euh, en fait, euh, j'ai jamais eu vraiment de problème avec, euh, avec mes, mes rencontres, si je peux appeler ça mes conquêtes, même si je n'aime pas trop le mot, euh, donc avec les rencontres féminines. Euh, ça a toujours été relativement facile au final pour moi. Euh, je ne suis pas à ce qu'on appelle un bocos mais je suis pas non plus un laidron donc euh... c'est passe partout et, euh, et ça s'est toujours bien passé pour moi. j'ai jamais, jamais été vraiment en mode euh, mon dieu, je suis un gros geek et euh, il ne se passera jamais rien et je vais finir ma vie tout, tout seul. ça s'est toujours fait euh, assez facilement et je trouve que parfois euh, en fait je retombe dans mes travers une fois que je suis en relation. C'est-à-dire que, en mode, un peu, bah, j'ai envie de dire, homme binaire de base, peut-être, mais tu me corrigeras. C'est-à-dire que, nous, les hommes, on a tendance à fonctionner en mode résolution de problème. C'est-à-dire que, la solitude étant un problème, on résout euh, ce problème. Bah, bah là, oui, t'es gentil, t'es contre... euh, gentil, mon chéri. Tu es en train de me réciter mon propre catéchisme. Je le connais, c'est moi qui l'ai écrit. <rire> J'essaie d'expliquer pour savoir si j'ai bien compris aussi en même temps. Ouais. Donc nous, on fonctionne en mode problème. Et donc on résout le problème. Une fois qu'on est en, dans la relation, ben, c'est bon, on passe à autre chose. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que je suis plus, comme dirait Jean Covici, je dans... c'est plus un sujet. J'ai l'impression que je suis tombé dans ces travers-là, puisque après, je, je me suis rendu compte, après analyse, que j'étais dans une relation, ça se passait pour moi bien. Mais en fait, ben, j'avais tendance à parler de sujet qui est certes, avait l'air d'intéresser ma compagne, mais en fait... Femme lego euh, J'étais peut-être un peu trop technique peut-être. Peut mais comme tu dis, ça avait l'air. Voilà. <rire> ça, ça avait l'air. Ça avait l'air. Et en fait, je m'en rends compte seulement maintenant. Et c'est-à-dire que du coup, je me dis, en fait j'ai peut-être euh, je suis retombé dans mes travers et j'ai pas porté attention à, ce que, à ces sujets de prédilection à elle. Non, bah non mais tu donc peux pas ça, c quelque chose que, voilà. puisque ta part de cas. H surdoué euh, considère que parce que, tu, parce que tu as vaincu la solitude et que quelqu'un t'a choisi c'est plus un sujet c'est ça c'est ça c'est tout à fait ça donc c'est aussi, euh, aussi compliqué après une fois qu'on est en relation, d'aller doser justement le partage de, de ces sujets qui nous tiennent à cœur à nous et en même temps d'aller chercher les sujets de l'autre pour qu'il y ait un juste équilibre. Mais c'est toujours très compliqué d'aller faire une juste balance parce que moi, comme je t'ai expliqué, je suis quelqu'un qui est très passionné, qui est curieux, qui va chercher Oui, des mais tu, tu, tu fais fausse route. Et c'est de la partager. Mmh, ouais, mais pas c'est pas la bonne personne. Voilà, peut-être, mais en tout cas, j'ai qu'une envie, c'est de partager, et très souvent, euh, pas forcément dans les que dans les relations intimes, c'est des fois dans les relations de travail, parfois c'est interprété comme étant soit de l'arrogance, ou comme le mec qui veut se montrer, qui sait plus que les autres. Oui, si mais on... je, ça fait 42 ans qu'on me dit que je suis arrogant et que je me la pète, donc à un moment, il faut vivre avec... Euh, c'est bon le, voilà, le prix à payer été, de ta qualité. Euh, c'est ouais, ouais, bah ouais. assez, euh, assez pénible à, à la longue. Alors, lis euh, les, commentaire, euh, en lis en les commentaires sous chacune de mes interventions depuis, depuis ma première sur Internet, c'est toujours la même chose. Si J'en je ai, ai lu, lu quelques-uns. Bon, si je puis me permettre, tu fais fausse route. Dans quel sens le, le but de ta femme, de ta compagne de vie, euh, n'est pas. Enfin, ça peut l'être comme un bonus rare, mais la fonction du couple n'est pas de euh, devenir une espèce de, de, de, de, de couple chercheur sur ton sujet fétiche. Elle ne sera pas ton, ton partner in crime euh, de, de, de la boîte de recherche. Et, et à la limite, en fait. mieux vaut qu'elle ne le soit pas Elle a d'autres fonctions Le hasard peut faire que vous partagiez le même intérêt Mais on a vu bien des gens, finalement, même sur le même intérêt euh, La même thématique peut être subdivisée en, en, en tellement de... Je prends un exemple tout con Par exemple, tu peux prendre deux passionnés de musique qui n'ont rien à se dire Pourquoi Parce qu'il y en a un qui est passionné par... Euh, par les Trois, quatre passionnés de musique qui n'ont rien à se dire Il y en a un qui aime l'écouter Il y en a un qui aime la danser il y en a un qui aime la jouer euh, sur son sur ses, sur, sur ses euh, platines et de faire des sons avec son ordinateur et euh, il y en a un qui aime euh, accompagner euh, sa fille à son concerto de piano. Et les quatre personnes vont sincèrement te dire que leur vie, c'est la musique. Mais les quatre n'auront finalement pas grand-chose à se dire. Tu comprends pour, pour te donner ma vision du couple à moi, moi j'ai l'impression que ce que j'attends, c'est d'avoir une euh, une partenaire qui me tire vers le haut en fait qui qui est, qui est entre guillemets pas qui me botte le cul mais qui qui me dise regarde où je vais et t'as intérêt à me suivre et moi euh, j'essaie aussi justement de l'amener et de dire regarde moi ce que j'ai trouvé et regarde ce que vers où on peut aller quoi et c'est c'est un peu cette vision là que j'ai et j'ai aussi beaucoup de mal justement quand je rencontre quelqu'un d'avoir ce, ce, ce, ce, ce, cette ambition là et, et cette, soit cette, un peu cette plus -là. humble Sois un peu plus oh, je, humble, je... réduis ton ambition et utilise à, son, à ton propre intérêt ta pente. Là, l'ambition là, que tu décris, là, c'est quelque chose de très abstrait et très théorique et euh, en réalité, tu, oui, le tout trouves, tu le trouveras jamais. Voilà. Enfin, ça, ça fait un, un certain temps que je cherche, j'ai abdiqué, tu ne trouveras jamais. Euh, ce que tu... Et, et, et pas non plus chez les surdoués, hein. des copines surdouées, j'en ai eu deux, il euh, y en a une, elle utilisait son intelligence à mentir, donc c'était une menteuse, elle jouait sur les mots, elle faisait que de la, la, du, des sophismes, de la, de la rhétorique et de la dialectique pour euh, toujours s'en sortir, sans avoir techniquement menti, mais enfin, je trouve que c'était un, un investissement de l'intelligence très, finalement, très peu profitable, quoi. C'était euh, beaucoup d'efforts pour, finalement, pour, pour, pour rien, quoi, pour euh, des, des mots du vent, Jouer avec la vérité comme un chewing-gum. Et l'autre, euh, qui était, qui à mon avis, il était encore plus, était il y a une euh, il y a une dizaine d'années. Alors l'autre, en fait, elle avait presque une pathologie, qui est qu'en fait, elle n'arrivait pas à dormir et il fallait, en fait, qu'elle se. Ça, ça présentait un nom, je l'avais trouvé sur Wikipédia, je m'en souviens plus. En fait, elle avait une, une sur-stimulabilité, -stimula stimulabilité, je sais pas, je sais plus comment on dit, du, du, du, du cerveau. Et, et donc, comme c'était un peu une geek, une jolie geek mais une geek quand même en fait elle avait besoin euh, de se fatiguer intellectuellement pour pouvoir dormir la nuit et donc en fait si elle avait pas eu sa dose de, de, de, de, de test de QI ou d'exercice de logique elle dormait pas donc, elle avait, elle avait un iPad, et je me rappelle, elle n'était pas de Paris dans les premiers temps. À un moment, je l'avais, j'étais parti bosser, je, je crois que je faisais encore des ateliers au Looking à l'époque ou je ne sais pas quoi, et j'avais laissé chez moi à, à Paris, et je me rappelle sur mon Chesterfield, et puis je lui avais dit, écoute, tu vois, il y a le centre Pompidou à côté, il y, y a ci à côté, il y a ça à côté, euh, euh, si j'étais toi, j'irais. Donc, je lui avais laissé à peu près tout, quoi, pour sa, sa, sa, sa balade. Et en fait, je rentre le soir, elle n'avait pas bougé d'un centimètre. Et elle était en train de faire des, des, des, des exercices, pas de maths, mais de, de vision dans l'espace, de logique, enfin, en gros des tests de QI quoi, sur son iPad. Et, et, et voilà, et en fait, ce qui, ce qui montre, mais j'aurais plein d'exemples sur la douance et les zèbres et les surdoués, euh, je, ça fait 40 ans que j'y pense, donc j'en ai plein, euh, c'est en soi pas la solution. Pourquoi Parce que même dans, la même, même dans cette catégorie, ce n'est pas homogène, ce n'est pas monolithique. Et en réalité, hommes, femmes et tous les, les stéréotypes de surdoués se, sont dissemblables. Euh, on exerce notre intelligence de manière différente. Moi, par exemple, je la dispense pour comprendre les gens et les relations. D'autres, euh, ça va être pour faire de l'algèbre ou d'autres pour faire de l'argent. ou tu vois. Et en réalité, tu, tu perds ton temps. Et surtout, tu n'as pas un temps illimité pour trouver quelqu'un qui déploie son énergie, son temps et son talent à la même passion que toi et de la même façon. Je t'encourage plutôt à chercher quelqu'un pour qui la vie est, consiste à résoudre élégamment, c'est-à-dire avec élégance, euh, des problèmes comme toi. Puisque ta pente, ta nature est de résoudre des problèmes, eh bien, je t'encourage à chercher quelqu'un qui elle-même également euh, vit la chose comme ça et par vos aptitudes différentes, vos, vos approches différentes, elle aura peut-être une intelligence je ne sais pas, plus, plus, plus verbale et toi plus, plus chiffré ou vice-versa d'ailleurs, hein, pas de sexisme euh, tu, es tu seras peut-être plus performant verbalement et elle plus chiffrée ou parce qu'il y en a un euh, qui aura une appétence une dilection pour l'aspect administratif et juridique et puis il y en a un autre au contraire qui aura une dilection pour euh, le côté euh, le combat ou je ne sais pas quoi euh, l'idée c'est que euh, même si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt vous vous rejoignez autour des défis et des problèmes qui sont les vôtres euh, dans, dans, à, à échelle de temps, euh, à brève échéance et, et en réalité, penser problème c'est certainement la meilleure transformation, de, de, de, de la meilleure tournure d'esprit qui soit. Parce que penser problème, ça ne veut pas dire ancrer, ça veut dire se mettre dans sa... Dans, oh là là, je, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il pense de ce qu'on est en train de dire Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui écoute euh, Penser problème, pour des choses qui ne sont pas présentées comme des problèmes dans la vie, ça oblige, un, à formuler deux, à chercher des ressources, et trois, à proposer des solutions. Et tout mon atelier Dream Job, recherche d'emploi, se basait sur cette petite euh, révolution, circonvolution mentale, ce petit retournement de table mentale, qui consistait à dire, ne suppliez pas, ne mendiez pas un inconnu, autrement dit un recruteur, de vous offrir quelque chose qui vous manque, qui s'appellerait un emploi, pourquoi? Parce que si c'est votre, si votre tournure d'esprit, ça veut dire que vous êtes un mendiant, quelqu'un qui, qui sollicite quelque chose. Non, demandez-vous quel problème votre recruteur vit dans sa place au quotidien. essayez de le résoudre. Et proposez-lui d'un, demandez-vous ce qui vit. Deux, formulez-le en disant je pense, après avoir étudié votre boîte, votre activité, vos produits. Euh, la conjoncture, le, le, le moment et votre poste, je pense que vous, vive, vous avez ça et ça et ça comme problème qui vous ronge euh, le matin quand vous vous rasez. Et j'ai préparé des ébauches de solutions qui sont ça, ça, ça, ça, ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut en discuter eh ben c'est exactement la stratégie que j'avais adoptée quand j'ai recherché un travail. Et oui Mais tu vois, regarde, tout à l'heure je te disais qu'on on ne, on ne se comprend qu'entre gens d'intelligence équivalente. Tu vois comme c'est simple. Et par contre, tu entendras, tu entendras des études de cas où le client ne comprend rien de ce que je dis et vice-versa. Et où ça n'est pas fluide du tout. Et je ne suis pas plus méchant. Je ne suis pas plus méchant avec lui ou plus intolérant ou j'ai pas plus mal dormi. J'ai très mal dormi aujourd'hui. J'ai très mal dormi, j'ai passé une journée de merde, j'étais dans le, dans, le, dans, le, dans le coton toute l'après-midi. Ce n'est pas, pas le sujet notre conversation est extrêmement simple. Pourquoi Parce que dès que je dis un truc, tu dis ah « ben moi aussi » et vice-versa. Parce qu'on n'a pas d'effort à faire, on est au centre du, du, de, de, de l'écart-type. Le problème de l'écart-type, ça commence à entre plus 15 et plus 25. Enfin, entre moins, moins 15, plus 15, ou moins 25, plus 25. Et le drame, c'est d'avoir un parent qui est trop loin. Là, C'est dramatique. Ça, tu ne peux pas te réconcilier avec ton parent, parce que fondamentalement, vous, vous c'est l'incommunicabilité pure. Ouais. Alors j'avais juste une dernière question pour, pour conclure éventuellement, c'est euh, là, est-ce que ce, ce conseil que tu m'as donné justement pour, les, les, pour ma future partenaire, est-ce que ça peut complètement s'appliquer pour euh, mes relations amicales, ou est-ce que je ne dois pas forcément chercher que des relations euh, amicales on va dire, de... Les femmes, ça se cherche, les amis, ça ne se cherche pas. Après, il faut les rencontrer, ça c'est autre chose. Oui, mais ça se fait comme ça. C'est sa part de chance, euh, c'est l'inné, c'est le secret, euh, c'est le destin, appelle ça comme tu veux. Mais euh, une femme de qualité ou un homme de qualité, ça se cherche activement. Un ami, ça se cherche pas activement. On n'a jamais, jamais entendu, il euh, y a deux phrases célèbres, hein, tu sais, si on n'a jamais, jamais vu une belle histoire commencer par un verre d'eau ou un verre de lait, euh, et euh, on n'a jamais vu une amitié euh, incroyable naître parce qu'il y a un type qui est sorti en disant « je vais chercher des amis ». Ça, ça n'existe pas. Non mais, euh, pour, pour, repense à ce que je t'ai dit par rapport à ta future euh, femme, à la future conquête qui, qui cochera les cases, c'est tu, « tu, tu ne te détendras sur le long terme ». Qu avec quelqu'un avec qui tu puisses être à peu près toi-même 80% du temps. Pourquoi Parce que ne pas être soi-même, c'est possible, mais par contre, c'est fatigant. Si tu es un résolveur, ça se dit, un résolveur, bon, admettons que ça se dise. Probablement. Admet, je, je ne crois pas, mais admettons que ça se dise. Si ta pente, si ton penchant, si ton naturel est d'être quelqu'un qui prend les difficultés les unes derrière les autres, qu'elles soient euh, administratives, économiques, euh, logistiques, euh, ce qu'on veut, et euh, qui essaie de les démonter une par une et qui en tire une certaine fierté, c'est une espèce de combattant, de, de self-made man, de... tu trouves quelqu'un qui peut-être pense différemment et qui n'a pas tout à fait le même Loisir, la même façon de dilapider ses temps morts, mais qui a la même façon de résoudre les problèmes, Pas, enfin qui, qui, qui déploie la même intelligence à résoudre des problèmes fut-elle de nature différente Ok. Je vais te donner un dernier. Je vais te donner. C'est pas toi qui en a besoin, mais c'est malheureux. Ça, c'est. Je pense que beaucoup qui nous écoutent euh, ont besoin qu'on associe toujours un exemple concret à une insertion un peu abstraite. Euh... J'ai, bon alors, vous, je mets pas des prénoms par décence et par euh, par euh, politesse, par éducation sur mes sur mes relations. Euh, donc, problème, c'est que vous, quand je parle de quelqu'un, ensuite vous savez pas qui c'est, puis vous dites que j'en ai eu 50 millions. Euh, non, mais j'en ai pas eu 50 millions, mais en tout cas une des personnes de ces dernières de ces cinq dernières années. Je me rappelle que là où j'avais compris que cette, ce gap était infranchissable. C'était à sa façon de, de résoudre les problèmes qui s'offraient à elle. Elle avait décidé, c'est une Américaine, elle avait décidé avant de me rencontrer de venir vivre en, en Italie et à Rome, donc au niveau de ce qu'on appelle la feuille de route, le secret agenda. C'était parfait. Le problème, c'est que j'ai vite vu que euh, devant les difficultés qui s'offraient à nous et qui étaient exactement les mêmes, c'est-à-dire exactement les mêmes, c'est-à-dire ce, euh, les, les, les documents, euh, le, le logement... Euh, bon, le travail, non, parce que je, mon travail, je l'ai fabriqué et, et ce n'était pas son cas. Mais devant les défis qu'on avait en commun, je voyais l'investissement et les efforts que j'avais mis pour trouver une solution élégante, c'est-à-dire une solution qui ne soit pas la, la, la, la solution barbare d'appuyer sur un bouton et de prendre le premier truc venu. Et je voyais à quel point ce n'était pas son cas. Par exemple, quand je cherchais l'appartement, je voulais non seulement un certain type d'appart que j'avais en tête, mais en étant un peu exigeant, curieux, en me renseignant, en tournant, euh, je cherchais une location parce que je ne savais pas évidemment si mon cet cette emménagement à mi-temps allait être définitif ou pas. Donc je voulais pas m'attacher à un trop gros fil à la patte. Et j'avais fini par j'avais fini par découvrir que il y avait un contrat, un type de contrat de location euh, euh, assez peu connu en Italie parce que quand j'avais demandé des renseignements évidemment à la fois aux professionnels et à la fois à des amis italiens, tout le monde me disait bah, « écoute, le contrat, bah, c'est comme en France, euh, c euh, sauf que là c'est 4 ans, c 4, ans euh, 4 plus 4 ou euh, ou un an euh, contrat temporaire. » Et en fait, personne okay. m'avait parlé du 3 plus 2. Le 3 plus 2 étant un type de contrat, je vous le dis si jamais vous devez louer en Italie un jour, 3 ans plus 2 ans, un type de contrat où le, le, le, le, le loyer est plafonné par la municipalité, c'est-à-dire que le propriétaire, est, pour accéder à, à, aux bénéfices de ce contrat que je vais maintenant te décrire, il ne peut pas louer au-delà d'un certain prix au mètre carré, un petit peu comme euh, euh, on, a, on, a, on a essayé ah de oui, le passer en fait force quoi. en France. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a une, un avantage fiscal. Alors qu'en France, on a essayé de faire passer le plafonnage et le loyer sans, contre, sans avantage fiscal pour le propriétaire. Là, c'est mieux fait. Puisque mon loyer est plafonné par la municipalité, donc j'ai un loyer qui est très raisonnable, enfin, qui est raisonnable, qui pourrait être beaucoup, qui pourrait être plus élevé de, de 2 ou 300 euros facilement. Mais ça ne l'est pas, il ne l'est pas, parce que, en échange de propriétaires, voilà. Et, et, et c'est un appartement, j'avais raconté à l'époque, euh, entre mes, mes aventures avec quelqu'un qui m'avait euh, proposé de prendre un immense truc à deux, et puis euh, finalement, qui avait tellement d'exigences que c'était infaisable, un, un etc., j'avais perdu du temps. Mais c'est un appartement que j'avais passé en gros 5 mois à trouver en cherchant d'arrache-pied. Et quand ma copine est, euh, à, quand est arrivée là l'époque... De son installation, qui elle pour le coup était vraiment euh, définitive. Moi, euh, c'est une espèce de mi-temps amélioré. Elle s'est donc retrouvée confrontée exactement à la même problématique que moi. Et je pense et j'ai regardé comment elle allait s'y prendre. En fait, elle s'est pris très simplement. Premièrement, elle a essayé de s'incruster chez moi. Tu vois, euh, au titre que bah, euh, c'était plus pratique. Oui, enfin non, coco, euh, Cocotte, euh, t'étais encore euh, fille au père il y a trois semaines, donc à euh, un moment, euh, ça serait bien que tu t'assumes un tout petit peu dans ta vie d'adulte, au lieu de sauter de chez ta maman à fille au père, puis chez ton copain, tu vois, parce qu'elle était plus jeune que moi. Mais, mais peut-être que F pur ne peut pas rester seule, non, c'est pas ça. Et, et, et, et deuxièmement, euh, donc elle a été très déçue euh, que, que, que je lui dise euh, que j'avais besoin un peu de la voir... Euh, s'affermir et, euh, si tu veux, se confronter à l'existence euh, par elle-même, euh, parce que sinon ça faisait vraiment sauter de, de, de cabanon en cabanon comme un petit oiseau, tu vois, de la, euh, de, du nid de maman au nid de haut père, etc. Et quand elle s'est mise à chercher un appart, c'est vrai que c'est ingrat, la recherche d'appartement, c'est ingrat, c'est nerveusement usant parce qu'à chaque fois tu y crois et puis tu es déçu et puis on te ment, euh, etc. Les agents immobiliers, bon, enfin tu sais ce que j'en pense. Et donc du coup, ouais. elle a pris un trou à ras qui était la première annonce la plus facile à trouver devant l'école, devant notre école d'italien. On s'était connus à l'école d'italien il y a 5 ans, il y a 4 ans. Euh, elle a pris vraiment la première annonce que je voyais dans la rue depuis des mois que personne ne voulait. Qui était un micro studio vendu, enfin proposé pour 30 mètres, 30 mètres carrés et qui en faisait genre 12, tu vois, ou 14, euh, qui était un, genre un trois pièces coupé en trois, mais c'était vraiment mais infâme. Euh, et, elle avait payé, et elle avait payé ça, je crois, 800 euros hors charge, donc avec les charges internet et compagnie, elle devait être à 900 ou 950 pour, en, en, en, en, en l'équivalent d'un loi Carrès, genre 14 mètres carrés, quoi enfin, ou même 12, ou... enfin, c'était vraiment, mais c'était glauquissime. Et, et je n'avais pu m'empêcher de faire le parallèle entre à difficulté équivalente, c'est-à-dire à enjeu équivalent, à problème à résoudre équivalent, les solutions mises en place, quoi. Tu as une qui prend, pour vite se débarrasser de la chose, qui prend la part... Euh, euh, en, en, en vitrine d'agence, tu sais, celui qui est sur la petite, qui sur le, sur le, la petite cartonnette là en vitrine d'agence depuis des mois, euh, donc que, que personne ne veut parce que s'il a eu le temps d'arriver là, c'est que personne n'en veut. Et en fait, tout était comme ça. Quand il a fallu trouver du boulot, c'était pareil. Je, je, je, je, je voyais bien que ça, ça, ça patinait, il se passait rien, euh, le moindre truc très simple, je l'avais proposé. Comme elle était, était diplômée en langue, je lui ai bah écoute, en attendant, euh, don, donne des cours, euh, machin, tu es américaine, donne des cours d'anglais. Donc, je voulais lui faire, avec mon, ma petite palette graphique, as mon petit logiciel avec lequel je fais les, les, les, les thumbnails, les vignettes de vidéos, je voulais lui faire un petit, un, petit, un petit A4 ou A5, un petit A5, euh, un peu stylé, le plastifier, parce que j'ai une plastifieuse, et euh, qu'on le mette dans les endroits où on sort, etc., et, et tous, je lui ai dit, je te fais le graphisme, je te fais la, une petite mise en page rigolote. Tout ce dont on avait besoin, c'est une photo d'elle en, en train de, de, de soit de donner un cours, soit d'écrire soit un truc. Et, et, et c'était quelque chose qui, vraiment, enfin, moi, je serais à sa place. J'ai été à sa place, j'ai eu son âge. Euh, dans les 24 heures, c'était fait. Et ben là, c'était pas le cas, euh, c'était jamais le moment. Euh, enfin, la quantité vous de. Aviez, vous aviez... Vous aviez deux approches euh, sur la résolution du problème différentes Non, parce qu'on avait deux niveaux d'intelligence trop différents. Là, on était au-delà des 20 points d'écart. Et ça passait pas. L'absence le, le, le, d'intelligence se manifeste par les complexités inutiles. Tout est toujours compliqué, flou, vague, repoussé au lendemain, on se noie en fait. L'intelligence raccourcit tout. L'intelligence raccourcit. Elle a raccourci les délais. Euh, euh, généralement, les choses sont faites dans les 24 ou 48 heures. Euh, L'intelligence simplifie. Modu, modu, modulo la procrastination. Modulo la procrastination, mais quand c'est important, bon... Donc, euh, donc euh, bon, on a perdu tout le monde, plus personne nous écoute. Mais voilà, en, en gros, euh, tu es... Ne, ne place ta, ton ambition à une hauteur euh, acceptable tu ne trouveras pas quel que soit ton hobby il y a des clubs il y a des forums, il y a des groupes pour ça ne, ne demande pas à une femme avec laquelle tu serais compatible par ailleurs de partager ton hobby, c'est trop et le problème, c'est que des hobbies, euh, enfin des hobbies, on va dire des, des, des passions pour des sujets, j'en ai beaucoup, donc du coup... Ah oui, bon, en même temps, Coco, faut que tu mettes du tien aussi, un petit peu. C'est épuisant, quoi. Bon, faut que tu mettes du tien. Allez, je pense qu'on a fait le tour. Un dernier message euh, oui, je voulais juste euh, donc euh, expliquer aux gens qui écouteraient euh, cet enregistrement. C'est-à-dire euh, à mon avis plus personne, conseiller... là, parce que ça a duré une heure. <rire> ah, oui, voilà. Mais si d'aventure cet enregistrement est diffusé et qu'il y a des gens qui écoutent encore, euh, je les conseille fortement euh, de. de de se renseigner sur les contenus payants. Ce n'est pas du tout pour faire de la lèche, mais moi, ça fait simplement un mois que je connais Stéphane et du coup, je suis passé directement VIP. Euh, ça vaut clairement le coup, donc voilà, n'hésitez pas. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard.